Quelle congrégation et légendaire choisir pour un chasseur en spé précision hmm. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui est le plus puissant et pourquoi, suivant les modes de jeu. On va voir en raid, on va voir en mythique plus et on va voir en PVP, afin qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement qu'est-ce qui est le plus optimisé, vers quoi t'orienter. Et petit bonus, je vais même te dire où on va choper les pouvoirs légendaires que tu puisses faire les légendaires en question. C'est parti Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour du raid en chasseur précis la première réponse est d'assez loin, c'est Serpent Stalker Tricuré. Ça fait en sorte que ta visée elle pose le debuff de la morsure du serpent. Voilà, c'est basique, c'est simple. T'as pas besoin de prendre le premier talent sur la morsure du serpent, ni de l'utiliser. Dans tous les cas, c'est pas le talent qui fait le plus mal, ni celui que t'as envie de prendre. Et quand tu vas faire des visées, ça va mettre un debuff sur la cible. Je vais te montrer 2-3 logs que j'ai chopés en mythique pour que tu vois un petit peu les types de dégâts que ça met. On est sur du 7,20% ici sur le mec qui est contre Slut Fist, un boss purement mono-cible. Et ici, on est plus ou moins également sur du mono-cible... Ça met du 7,4% également de son DPS sur le conseil. Donc on est sur une légendaire qui va te faire de façon gratos de 7 à 9% de DPS supplémentaires en mode cible, et ça on dit oui Cette légendaire-là, elle se débloque à Malpeste sur le troisième boss, sur celle qui ressemble un petit peu à une araignée et qui va faire des petites surprises avec des cocons. C'est un truc qui s'abtient assez facilement bien en termes de pouvoir légendaire. Le deuxième choix, et là c'est dans le cas où il y a un peu plus d'arde, un peu plus de monstres, il y a des gens qui se à la partie, les choses se passent... Serging, shots. Ton tir rapide fait 25% de dégâts supplémentaires et quand tu fais viser, tu as 15% de chance de faire en sorte que ton tir rapide revienne tout seul. Basique, simple. Et bah du coup ça représente également un up de DPS mono-cible, tu me diras, et tu as bien raison, donc ça va rendre ton Rapid Fire plus fort, ton tir rapide plus fort. C'est légendaire entre guillemets multi-cible parce que tu peux utiliser évidemment Rapid Fire sous l'effet de Trick Shot qui te permet de faire des tirs rapides de zone. Et le fait de pouvoir en faire plus... Bah enfin, tu vas mettre plus de dégâts de zone, voilà Donc c'est très joué en mythique plus Mais ça on va en parler juste un petit peu après Et donc sur certains fights elle sera plus intéressante Que celle qui permet de mettre la morsure du serpent Par exemple j'ai un fight ici également sur le conseil Donc le même boss où on a vu le mec qui avait la morsure du serpent Lui il joue avec la légendaire sur le rapid fire donc hop là tu peux l'avoir ici Donc il est légendaire sur le tir rapide Et lui du coup son tir rapide a fait plus de dégâts En comparaison il est à 13% de dégâts sur le tir rapide Quand celui avant était à 9,83% Ce qui en soi représente plus ou moins 25% d'up dessus Donc ça semble assez logique Plus les procs Et bah, du coup par contre il a pas la mort du serpent Donc en globalité on peut voir que c'est un petit peu moins intéressant Et quand ils ont le choix Les personnes partent sur... Celui sur la marche du serpent qui me semble être largement le meilleur choix alors, pour du raid. En termes de congrégation, on a Dieu et ensuite on a les autres congrégations, Dieu étant Kyrian de très très loin. C'est un pouvoir qui est incroyable, qui est définit la classe à lui seul, enfin, enfin je trouve, hein. en tout cas personnellement, c'est un truc incroyable et j'aimerais bien avoir un truc aussi fort sur le voleur. Donc c'est Resonating Arrow. Tu vas poser une flèche super large en zone qui va faire des dégâts. Outre ça, elle va rester 10 secondes et les monstres qui sont dedans, ils vont subir 30% de chances supplémentaires de critiques. Ouais, 30%. C'est plus ou moins l'équivalent de 30% de dégâts supplémentaires sur ces monstres-là sur cette durée. Parce que quand tu as des critiques, ça tape deux fois plus fort. Enfin, tu vois l'idée. Bon, ça marche pas exactement comme ça, évidemment, tu le sais bien. Mais c'est pour te donner une idée de la puissance du truc. Outre ça... Ça, ça a une minute de cooldown, ça tombe bien, c'est un cooldown parfait pour le chasseur précis T'es pas sans savoir, précision c'est deux minutes de cooldown C'est à dire qu'une fois sur deux, t'auras ce debuff en plus sur ta précision Et en plus de ça, le chasseur précis ça fonctionne comment C'est une classe à burst, c'est une classe à courbe, c'est pas linéaire, c'est précision <rire> Tu fais plein de visées, plein de tirs rapides, etc Et ensuite t'as les phases où tu vas devoir faire des tirs à des tirs des arcanes, Et ça va être beaucoup plus mou Là tu peux le voir au niveau des courbes, hein, les 2-3 courbes que je vais te montrer, mais n'importe quelle courbe du chasseur précis, ça va ressembler à des trucs de ce genre. C'est-à-dire que tu n'es pas linéaire, tu vas avoir des points où t'as tes visées qui tapent, ensuite tu auras moins de choses, tu vois ça va être un peu plus mou, tu vas récupérer des cooldowns, tu vas pouvoir faire des trucs. C'est grosso modo à ça que ressemble des courbes de chasseur précis. Du coup tu en phase sur les forces de ta classe. Du coup, là où t'es fort, tu vas être encore plus fort. Et ce qui est très intéressant en raid, c'est qu'il y a des moments où tu ne vas pas pouvoir connecter les boss. Tu as des mécaniques à faire, tu dois te barrer, tu dois faire des trucs, tu dois temporiser, le boss n'est plus accessible. Ça arrive sur pas mal de boss de, là-dessus. Bah, par exemple, tu as un Fist, hein, celui que je t'ai montré, euh, montré ici. C'est un boss où tu vas devoir en plus à des moments où tu ne vas pas pouvoir vraiment euh, taper, tu vas devoir temporiser, etc. Le fait d'avoir une minute de cooldown correspond parfaitement à 3 des fights du château. C'est déjà énorme d'avoir trois fights qui correspondent parfaitement et tu vas pouvoir avoir des bursts monstrueux. Et au pire, si tu perds du temps à gérer des mécaniques, c'est pas grave, t'as rentré davantage de dégâts parce que t'as le pouvoir qui Et si je te l'ai pas assez vendu, il faut savoir un truc supplémentaire, c'est que ça permet de wall shot. C'est-à-dire que ça te permet de taper à travers les murs. Tu vois par exemple ici, là tu le vois en rouge ici. Ça veut dire que tu peux quand même le taper. Tu vas être derrière un mur, ça va quand même marcher. Par exemple le premier raid, le premier boss du château d'Atria, c'est un boss où tu dois te cacher derrière les murs à des moments. Et donc euh, tu dois vraiment te cacher derrière le mur. Tu ne peux pas rester à moitié derrière le mur. Non, tu dois être bien derrière. Le fait de pouvoir mettre cette zone, tu vas pouvoir continuer à l'aligner, à le démonter. Alors que toi-même, tu es protégé et tu gères les mécaniques. C'est incroyable. Il y a même une autre phase où il va faire des vibrations, il va être au milieu de la salle. Encore une fois, tu vas être là, tu vas être bien, tu vas être protégé. Et ça va te mettre extrêmement bien. Donc, c'est euh, the way to go, il est excellent pour pouvoir Kyrian euh, Vraiment, voilà Si tu veux faire du raid, Kyrian En plus de ça, tu as quand même la fiole Qui te permet de retirer les saignements Et il y a certains saignements sur le raid que tu peux retirer Grâce à cette fiole, qui va te mettre Extrêmement bien, en plus de regagner de la vie Et de pouvoir aider ton groupe, tes soigneurs Lors du progrès, et ça on dit toujours oui Attaquons le mythique plus Désormais, la légendaire la plus intéressante La plus sexy en mythique plus C'est Serging shots cette légendaire, c'est elle sur le tir rapide, c'est elle qui fait que le tir rapide fait plus mal, et quand tu fais des visées, tu as les chances de récupérer le cooldown de ton tir rapide. Je vais te montrer par exemple un exemple de donjon, de lock de donjon, où le chasseur en question, donc sur une 16 sur Tiennacite, joue la légendaire dessus, comme tu peux le voir, tir rapide 24% de son DPS, c'est monstrueux. Ah, évidemment, moi bah, du coup, hein, il joue effectivement bien cette légendaire-là et on peut voir que ça marche plutôt bien. Lui, par exemple, c'est un mec qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de donjons en 15 sur la bêta et clairement, dans les articles qu'il a écrits, il a dit qu'il trouvait que cette légendaire était largement au-dessus de l'autre légendaire qu'on pourrait penser intéressante et qui est designée de base pour du multi-cible, qui est Secret of the Unbreaking Vigil, qui fait que quand tu gagnes Trickshot, tu as 50% de chance de regagner une charge de visée. Donc, dès que tu vas gagner tir piégé, tu as une chance de récupérer visée. Mais ça, au final, ça s'avère être vachement moins intéressant et beaucoup moins synergisé que simplement celle sur le tir rapide qui, en plus, va t'apporter un apport de DPS, même dans des situations de mono cible, double cible, vu que, ben, du coup, euh, tu peux faire par exemple ton tir rapide amélioré sur une salle. Voilà. C'est possible, il y a des moments où tu auras pas de tir piégé, tu pourras quand même utiliser le tir rapide pour faire davantage de dégâts de zone. Le tir rapide il s'obtient sur Oranononos, -no -no le boss, euh, le world boss, donc il s'obtient sur un world boss, donc ça se fait assez facilement. Donc ça tombe bien, c'est une légendaire ou un souvenir qui va pouvoir débloquer rapidement, et si t'es un joueur de Mythique+, potentiellement ça peut être la première légendaire que tu peux faire, sachant qu'elle est pas mauvaise non plus en mode cible vu qu'elle améliore purement les dégâts de ton tir rapide. En termes de congrégation, sans aucun doute, hein, nul doute, c'est encore une fois Kyrian qui l'emporte, Kyrian qui est largement au-dessus, qui va te permettre de faire des bursts monstrueux, pour rappel c'est une zone qui fait quelques dégâts, qui augmente tes chances de critique de 30% sur les monstres qui sont dans la zone. Outre ça t'as des boss de donjons où tu vas pouvoir Esquiver leur mécanique ou faire des trucs grâce au fait de pouvoir jouer justement avec la ligne de vision, ça te permet des plays, ça te permet des tricks, dont plein qui ne sont pas encore trouvés, mais en tout cas il y a plein de plays à faire au niveau des donjons grâce à ça, parce qu'il y a plein de donjons où il y a pas mal de murs, etc. Par exemple les profondeurs sanguines, où si tu utilises ce cooldown à bon escient, le fait de one shot ça va être trop bien. Et surtout, ça s'aligne parfaitement avec tes cooldowns. De... Enfin, pas exactement avec la salve. Mais en tout cas, ça va vraiment enphaser sur ton burst. Pour rappel précis, c'est quand même une spec qui burst, moins burst, burst, moins burst. Comme par exemple, tu peux le voir sur ce donjon. Et du coup, l'idée générale, ça va être de réussir à aligner tout ton burst. Comme là, tu peux le voir à 65 secondes. Je t'y mets rapidement. Bim, bim, bim. Ou en gros, tu poses directement. tu, tu fais Là, il fait double tap. Il pose son pouvoir qui Il met la salve. Il met précision. Il met tout. Et là, on est parti sur... Euh sur des visées, et des tirs rapides qui vont décoller la planète. Grosso modo, c'est l'idée, c'est que tu vas l'utiliser pour rajouter ton burst un maximum, tu vas l'utiliser avec la salve, et du coup, tu vas mettre des dégâts de gros brut. PVP Alors là, il y a plus ou moins deux choix, mais il y en a un qui sort carrément du lot en termes de légendaire, en termes de PVP. Alors quand je te parle de PVP, je te parle principalement d'arène 2v2 et 3v3. En RBG, ça va être un petit peu différent, je vais juste en parler un petit peu après. Donc, dans le cas de l'arène, le plus intéressant d'assez loin, c'est Kraven Stratagem. Feindre la mort à son cooldown réduit de 15 secondes. C'est énorme et feindre la mort, désormais, retire la plupart des effets négatifs nég nég qui t'affectent. Ça retire les saignements, ça retire les malédictions, ça retire un tas de trucs. Tu vas, avec un cooldown ridicule, pouvoir retirer à chaque fois, te dispel de tellement de choses. Et en plus, bah, hein, rien que ça, feindre la mort, ça permet d'esquiver des cases, des machins, t'as des tricks à faire en permanence avec ton feindre la mort. Par exemple, un cyclone qui arrive quasiment sur toi, tu le retires, etc. C'est fort, ok C'est très très fort, mais en plus tu vas pouvoir le faire en permanence, retirer les saignements, etc. Imagine un feral, un voleur assassinat ou ce genre de truc, ou même un guerrier, le fait de pouvoir retirer à chaque fois des trucs dessus, même un démo, c'est infâme pour eux, c'est vraiment infâme. C'est très très très fort, ça t'ajoute beaucoup de survie, c'est très complet, Enfin, vraiment une très très belle légendaire pour PVP. Et sinon, si tu as envie de faire des dégâts, tu peux très bien prendre Surging Shots. Il y a certains matchs où, bah justement, tu n'auras pas spécialement envie d'être en mode survie, potentiellement pas toi qui vas être focus. Bon, en précis, j'en doute un peu. Mais potentiellement, si tu n'es pas focus, ça, ça augmente les dégâts de ton tir rapide de 25%, Surging Shots. Et ça fait en sorte que tu as 15% de chance que ton tir rapide revienne quand tu fais une visée. En gros, là-dessus, il y a des trucs que tu, as, des tricks que tu vas pouvoir faire. Potentiellement, tu joues le dernier talent, ce qui arrive assez souvent, qui te permet d'avoir des procs de visée. Tu vas avoir ton proc de visée, tu vas faire un double tap pour faire un double tir rapide. Donc, tu vas faire double tap, tir rapide qui est amélioré, qui a ses dégâts augmentés grâce à ça. Potentiellement, tu as les talents et tout dessus. Tu vas mettre énormément de dégâts et derrière, tu mets une visée. Et ça va faire PAM tu vas retirer 70% des HP du mec d'un coup. Parce que justement, tu auras boosté ton tir rapide. Il va pas s'y attendre. Il va être surpris. Tu vas le faire en x2. Tu as le double tap. Tu as ton proc de visée. Et c'est la grosse force de Précis en PvP. C'est-à-dire que Précis a pas énormément de contrôle. Pas forcément énormément de survie non plus. Pas forcément grand-chose. Par contre, ce qu'il a, c'est un burst instantané. Il y a moyen de surprendre ou de tuer sur un contrôle de 4 secondes, même sur un skater, sur un trap, sur n'importe quoi, sur un gros burst. Et tu peux regarder par exemple les vidéos de Jelly Beans, etc. Souvent, quand il gagne ou quand il tue quelqu'un, c'est instantané. C'est pas genre il va le gratter 10%, 10%, 10%, c'est genre pa bah, pa. Bah. Les, les dégâts sont vraiment forts et ça ressemble vraiment, bah, encore une fois, à ces courbes de donjon qu'on peut voir. C'est-à-dire que ça va Burst, Burst, Burst. Et c'est vraiment la force de précis, et c'est comme ça que ça joue le PVP. En PVP, tu sims sur ça, je dis souvent, mais en PVP, tu sims sur 5 secondes. Ton but, c'est de mettre un maximum de dégâts en une frame la plus rapide possible. Et quel légendaire te permet de faire ça Celle-là. <rire> C'est-à-dire que le fait de mettre une morsure du serpent va t'ajouter des dégâts sur la durée, mais c'est pas ça du tout qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est de mettre un maximum de pression sur, une... sur le moins de temps possible. Et celle-ci, c'est Serge Inchus qui te permet de faire ça. En termes de congrégation, de loin... Encore okay, une fois Kyrian, Kyrian qui permet de wallshot je vais te mettre un petit exemple de clip de Jelly Bean justement, et tu verras à quel point c'est fumé, à quel point c'est fort, enfin en plus le debuff maintenant reste sur les personnes, avant elles devait être dans la zone, maintenant dès qu'elles prennent le debuff de la zone, elles continuent de l'avoir, donc même si elles sont plus dessus, tu continues de les wallshot ça met une pression monstrueuse, ça te permet de faire des tricks en 1v1 en, en, en groupe etc, enfin c'est très très fort il y a beaucoup d'arènes dans lesquelles tu vas en bénéficier à fond et tu le sais probablement mais la ligne de vision c'est ce qu'il y a de plus important en PVP, c'est la mécanique de base le truc mécanique de bas sur haut, la ligne de vision. Et là, tu... 10 secondes, chaque minute, tu te sors de cette mécanique. Et en plus, tu vas mettre 30% de critiques supplémentaires au mec. Donc ça améliore ton burst. Et le burst, c'est ce qu'il a mis en PvP. C'est ce qu'il a le plus important. C'est que QFD, de très loin. Kyrian est incroyable en PvP, n'en ai pas le doute. Juste pour revenir rapidement, parce que j'ai oublié de te dire, ça s'obtient dans le coffre hebdomadaire, le Craven Stratagème, donc tu l'auras tout seul dès que tu vas faire un petit peu de PVP, Mythique+, etc. Dès que la saison 1 va commencer, donc tu l'auras obtiendra assez rapidement, mais tu pourras pas la crafter en première légendaire. Je sais pas si c'est vraiment un truc que tu veux crafter en première légendaire, parce qu'elle va pas te servir en PVE, elle va pas te servir en Donjon Mythique, elle va pas te servir en Raid, ça c'est à toi de voir mais en tout cas, ça s'obtient là-dedans Et euh, sinon du coup, euh, tout ce qui va être RBG, etc Je pense que un shots, le fait d'augmenter les dégâts de ton tir rapide Tu vas t'en sortir beaucoup mieux Si tu as envie de faire des visées un petit peu partout Et de mettre des morsures du serpent Ton overall sera probablement un petit peu plus haut mais entre nous c'est pareil en RBG ton but c'est de tuer rapidement quelqu'un et un double tap euh, tir rapide ou ce genre de trucs, ça va augmenter drastiquement tes dégâts même un double tap visé juste tir rapide tu vas quand même faire beaucoup plus mal ça va mettre une plus grosse pression que de prendre une autre légendaire et ton but en RBG c'est de te mettre à 50 mètres des mecs ou en BG et de les aligner avec un maximum de pression instantanée du coup ça m'amène à une dernière partie à laquelle j'ai pensé en discutant un petit peu avec des personnes avant de faire la vidéo c'est ma première légendaire quelle est ta première légendaire, quelle est la première affaire quelle est la intéressante parce que si tu veux faire du raid, je vais prendre celle sur, sur la visée qui fait que je pose ma sur du Serpent ouais mais est-ce que c'est réellement la plus intéressante parce que bah il y aura également des fois un petit peu un moment des monstres et ça va être moins fort en donjon mythique. versus bah par exemple le Rapid Fire c'est une très bonne légendaire à faire en premier parce que ça va marcher dans toutes les situations ça va te booster en mono, ça va te booster en multi donc ça va vraiment dépendre de toi, de ce que tu décides de faire Si tu préfères faire du pvp, si tu préfères faire du mythique, plus tu préfères faire du raid Mais dans l'absolu j'ai l'impression que Serging Shot C'est potentiellement la meilleure légendaire à faire en premier Parce qu'elle est très complète et elle va te servir dans n'importe quel mode de jeu Ensuite je te conseille de faire celle qui te sert dans ton mode de jeu Si tu fais du pvp tu pars sur Cravet Stratagem. Si tu fais du raid tu pars directement sur celle sur la morsure de serpent Enfin tu vois l'idée et si tu sur le plus, dans tous les cas celle-ci c'est le bon choix Et ce sera tout pour cette vidéo Donc c'est la première que je fais d'une longue série Qui va montrer toutes les classes pour, et qui va montrer toutes les classes et spécialisations pour savoir quelles sont les optimales quelle est la meilleure congrégation et la meilleure légendaire suivant le mode de jeu donc j'ai passé pas mal de temps à discuter et réfléchir du format avant de le faire de façon à ce que ce soit le plus sexy possible, que tu puisses consommer la demande si par exemple tu n'es pas intéressé par le pvp, bah bim tu skips la partie pvp mais du coup je suis vraiment très preneur de retour parce que ce que je cherche à travailler c'est le modèle des vidéos parce que je vais en faire 30 comme ça, je vais en faire 30 pour chaque spécialisation, je vais toutes les faire donc ça c'est la première partie la seconde partie, c'est Dis-moi quelle est la spécialisation que tu veux voir en prochaine. Je vais faire en fonction des votes, de façon à ce que ce soit le plus sympa et le plus cool possible. Donc celle qui a le plus de propositions en pouce levé, c'est la prochaine vidéo sur les légendaires et congrégations optimales pour cette spécialisation-là. Donc n'hésite pas à me dire tout ça, en tout cas à me faire tes retours, me dire si c'est cool, si ça te parle bien, si c'est chouette, si c'est à... Voilà, si ça t'est utile, et à me dire quelle est la prochaine spécialisation que tu veux. Je te souhaite une excellente journée, kiffe bien, profite bien et surtout prends bien soin de toi on se retrouve super vite